Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence qui vous est proposée par la Fédération Spirit française avec la collaboration du mouvement Spirit francophone. Elle est diffusée en direct sur la page Facebook de la FSF et sur sa chaîne YouTube, Alain Kardec, dont vous voyez les liens s'afficher, ainsi que sur la chaîne YouTube Regard Spirit du LMSF. Comme d'habitude, chacun a la possibilité de commenter et de poser des questions en direct. Un temps sera consacré pour y répondre à la fin de la conférence. Donc, ce soir, nous allons écouter Fatima Medjahed qui va nous parler euh, des animaux selon le spiritisme. Bonsoir, Fatima. Bonsoir, Romain. Merci de m'accompagner. Merci à toi. Donc, Fatima, tu es présidente de l'Institut Spirit Tourangeau-Léon-Denis, qui est situé à Tours. Tu voudras peut-être nous en parler un petit peu. Euh, L'Institut est membre de la Fédération. Et, euh, et pour te présenter, Fatima, tu es spirit depuis presque 40 ans. Tu as écrit plusieurs ouvrages spirit et tu as donné bon nombre de conférences sur divers sujets. Euh, on se disait que c'est la première que tu fais sur StreamYard aujourd'hui. Et, euh, et donc, tu as choisi de nous transmettre des enseignements sur les animaux. Donc, je vais te laisser la parole, Fatima. Merci Romain. Donc, euh, je souhaitais aujourd'hui vous parler des animaux selon le spiritisme. Bonjour, bonsoir à vous tous. Merci d'être là euh, pour écouter euh, ces enseignements. Donc, euh, l'Institut Spirit Tourangeau Léon-Denis a pour euh, mission l'enseignement Spirit, la formation à la médiumnité, la diffusion, la recherche et la coordination d'ouvrages Spirit collectifs. Avec la Fédération Spirit, nous avons euh, euh, travaillé sur le premier ouvrage de coordination. Romain, tu peux nous en dire deux mots pour cet ouvrage qui s'appelle Alain Kardec et le, Spirit et le Spiritisme. Tout à fait. Donc vous étiez quatre auteurs pour cet ouvrage qui, qui parle donc de, de la vie euh, d'Alain Kardec et qui, euh, qui nous donne beaucoup d'informations que nous ne connaissions pas euh, par rapport aux précédentes biographies. Voilà, et cet ouvrage, vous pouvez le trouver sur le site de la FSF, je crois. Parfait, ainsi que sur comment... l'association Kardec sur Internet, il est en vente. C'est ça. Donc, euh, je ne l'ai pas sous la main, mais euh, Romain, tu pourras le présenter tout à l'heure. Tu dois en avoir euh, plusieurs exemplaires. Sans problème. Ok. Alors, donc voilà pour l'émission de l'Institut Spirite Tourangeau Léon Denis. Et nous avons aussi comme mission de raviver la mémoire de Léon Denis à Tours. Et ce sera l'objet euh, d'une autre conférence un jour. Donc, euh, vous pouvez aller sur notre site internet où vous trouverez euh, énormément euh, de d'ouvrages, euh, d'articles euh, sur le spiritisme euh, et euh, des expériences aussi euh, de matérialisation et des expériences d'apport. Donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet et euh, je vais commencer par euh, vous définir quelques termes avant de rentrer dans le cœur du sujet spirit. Donc, qu'est-ce qu'un animal L'animal est un être vivant, organisé, élémentaire ou complexe, doué de sensibilité et de mobilité. Ah, il y a une diapo qui est inversée, excusez-moi, le titre est passé après. Donc... « Les animaux selon le spiritisme » et en sous-titre, j'ai mis « L'âme des animaux et des hommes, une différence de degré d'évolution ». Et on va voir au fur et à mesure de la présentation qu'effectivement, il y a une différence de degré d'évolution et il y a beaucoup beaucoup de points communs. Donc, je voulais aussi définir les animaux sauvages puisqu'il y a différentes espèces animales et euh, ce travail euh, va cibler… Euh, Surtout les animaux domestiques, mais je voulais qu'on fasse bien la différence. Donc les animaux sauvages, ce sont ceux qui vivent dans leur habitat naturel, où ils exercent leurs instincts naturels. Donc ça ne signifie pas que ce sont des animaux agressifs ou forcément dangereux. Le terme « sauvage » est à prendre avec prudence. Donc euh, voilà, et puis les primates. Les primates, vous les connaissez tous, euh, ils appartiennent à la classe des mammifères et je voudrais insister sur leurs caractéristiques. Les yeux en façade, ce sont les seuls animaux qui ont les yeux en façade. Leur tronc était à la verticale quand ils se tiennent assis, leurs mains compte comme nous, cinq doigts. Et il y a 240 espèces de singes et de lémuriens. Les lémuriens, c'est des tout petits singes. Donc sur cette euh, diapo, il y a deux euh, liens sur lesquels j'ai trouvé les définitions, mais que vous pourrez regarder si vous voulez, euh, qui vont euh, vous expliquer euh, des choses euh, très intéressantes euh, sur euh, les primates et notamment les points communs au niveau génétique qu'ils ont avec nous. Euh, voilà, donc vous pourrez utiliser ces liens euh, si vous voulez euh, plus tard. Et puis, bien sûr, les animaux domestiques. Donc, ce sont des animaux devenus adaptés par l'élevage en captivité à une vie étroitement liée à l'homme. Sont compris les animaux domestiqués pour vivre à la ferme, comme les chevaux, le bétail, les moutons, mais aussi les animaux de compagnie, comme les chiens, les chats et les chevaux. Donc, euh, la plupart d'entre nous ont des animaux domestiques et savent euh, l'amour que ces animaux domestiques peuvent nous porter. J'ai choisi de commencer par les points communs entre l'animal et l'être humain du point de vue anatomo-physiologique. Anatomo par rapport au corps et physiologique par rapport au fonctionnement euh, des organes et de toute la chimie euh, de la vie. Donc, ils ont les mêmes organes, même s'ils sont, je parle des trois catégories hein, que je vous ai présentées, donc les mêmes organes, plus gros, moins gros, mais c'est ce exactement la même constitution atomique et la même composition chimique. Ils ont le mode, même mode de nutrition que l'homme, de respiration, de sécrétion et de reproduction. Et ils ont une sensibilité avec cinq sens organiques comme les nôtres vu, oui, touché, odorat, goût, bien que l'odorat soit beaucoup plus développé chez les animaux que chez nous. D'autres points communs, euh, du point de vue moral, ils ont des sentiments, ils savent être reconnaissants, ils savent nous montrer leur amour, ils ont des émotions, ils peuvent se mettre en colère, ils peuvent être tristes, ils peuvent euh, montrer des émotions euh, ou des comportements de haine, euh, mais de joie aussi. Ils ont un sens moral qui est en germe, qui n'est pas complètement développé comme chez l'homme, mais euh, ils peuvent réagir au bien ou au mal qu'on leur fait subir. Donc, ils sont capables euh, de savoir si on leur fait du bien ou du mal. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils discernent complètement euh, entre le bien et le mal. Mais ils savent reconnaître les comportements euh, bons ou mauvais. Les points communs entre l'animal et l'être humain, encore, du point de vue spirituel. Ils sont soumis, comme nous, à la naissance et à la mort, et à la décomposition, bien sûr. Ils ont un principe spirituel individualisé, qui n'est pas aussi développé que celui de l'être humain, mais le principe spirituel est là. Ils ont une enveloppe fluidique ou père esprit, intermédiaire entre l'âme et le corps physique, adaptée aux espèces. Donc les animaux ont bien une âme plus ou moins développée en fonction euh, de la catégorie dans laquelle euh, ils se trouvent. Donc euh, les chiens, les éléphants, euh, les chats aussi sont parmi euh, les espèces euh, les plus développées. Donc là je vous ai mis euh, <rire> un chien avec des chakras euh, juste pour vous montrer que comme les animaux ont la même constitution que nous, et qu'ils sont ils ont un, un corps fluidique, donc il y a de l'énergie qui circule dans leur corps de la même manière que chez l'homme au travers des chakras. Donc ils ont des chakras identiques en termes de position, pas forcément en termes de développement, et ils en ont un qui est euh, quand les hommes n'ont pas, c'est le chakra brachial qui se trouve au niveau de leurs pattes. Euh, du haut. Donc euh, si vous êtes intéressé par euh, les chakras des animaux, j'ai mis un lien aussi sur lequel j'ai trouvé cette image et vous pourrez voir, il euh, y a des chakras euh, des chevaux, il euh, y, a, y a plein de choses euh, qui montrent que nous avons beaucoup de points communs. Je n'ai pas résisté à l'envie de mettre les photos de nos maîtres, Alain Kardec et Gabriel Delanne, pour leur rendre un hommage pour leurs travaux qui nous permettent aujourd'hui de grandir spirituellement, mais aussi de pouvoir faire des conférences et diffuser. En fait, toutes les conférences que l'on fait, elles viennent des enseignements, du, du travail de ces hommes extraordinaires qui ont donné une grande partie de leur vie pour diffuser les enseignements du spiritisme. Donc, Alan Kardec, vous le connaissez tous. Gabriel Delanne, peut-être un petit peu moins, mais Gabriel Delanne a beaucoup travaillé sur l'aspect scientifique du spiritisme. Et ces deux photos pour vous expliquer que pour cette conférence, je me suis appuyée donc sur les ouvrages d'Alan Kardec. Je vous les citerai tout à l'heure, je vous les montrerai, notamment euh, le livre des esprits, bien sûr, qui contient la base, « Le ciel et l'enfer »,« La genèse », le livre des médiums euh, pour ce travail, et puis « L'évolution animique », qui est un ouvrage extrêmement intéressant euh, à lire, un peu difficile, mais si on y revient souvent, on peut arriver à comprendre comment euh, le Père Esprit euh, s'est formé, enfin toute cette partie… Euh, de l'évolution euh, de de l'âme, de l'esprit. Donc, euh, dans l'évolution animique, il y a des choses très intéressantes sur les animaux. Donc, à chaque fois, je vous ai mis, à chaque fois que c'était possible, euh, sur les diapos, sur quel ouvrage elle se elle se posait. Donc, maintenant, nous allons voir les différences entre les animaux et les hommes, mais du point de vue spirit puisque je m'appuie sur les ouvrages spirites Spirit Kardec et de Gabriel Delanne. Donc le sens moral, il est en germe. On voit bien que le sens moral n'est pas encore développé, mais ils ont une nature, une nature pensante. On verra tout à l'heure, ils sont capables de penser, bien que leur pensée soit beaucoup moins développée. Il y a une grande différence, c'est qu'ils ne possèdent pas le langage articulé. Ils n'ont pas la parole. Mais on verra tout à l'heure pour le perroquet, comment le perroquet peut parler. Bien sûr, c'est un langage articulé, mais il répète, donc il ne crée pas euh, euh, une phrase, par exemple. Mais c'est le seul animal qui a cette capacité-là. Ils n'ont pas le libre arbitre, et ça c'est une très grande différence, donc pas de responsabilité et il y a euh, une différence énorme c'est qu'ils n'ont pas la capacité à connaître Dieu contrairement à l'homme qui a cette capacité à se représenter Dieu même euh, petitement mais il peut euh, connaître euh, l'existence de Dieu les hommes ne l'ont pas pour les hommes pour les animaux pardon leur dieu c'est l'homme Le père des animaux, donc c'est dans l'évolution animique, chapitre 3, où Gabriel Delanne nous explique que les animaux ont un père-esprit, puisqu'ils ont une âme. Euh, leur père-esprit, c'est l'enveloppe euh, qui contient l'esprit qu'ils ont, même si ce pas un esprit euh, suffisamment développé, comme celui de l'homme, il, euh, il, il y a une forme d'esprit. Donc, le père -esprit est différent dans sa forme et sa composition par rapport à celui de l'être humain, et c'est normal puisqu'on a vu qu'il y avait des différences. Il reproduit fluidiquement la forme corporelle de l'animal comme le père -esprit reproduit la forme corporelle de l'homme, le père -esprit humain, et il est, comme pour, euh, chez l'être humain, l'intermédiaire entre l'âme animale et son corps physique euh, pour percevoir les sensations et il est bien sûr moins complexe que le périsprit de l'être humain. Donc je pense que je vais un petit peu vite, je vais ralentir un petit peu. Je ne vous vois pas, mais vous, vous me voyez, mais vous ne pouvez pas me dire « ralentissez ». Donc n'hésitez pas, si je vais trop vite, à passer un petit mot à Romain sur le chat. Donc, des points communs, des différences… Et on va s'attarder un petit peu maintenant sur le progrès des animaux. Donc la loi du progrès, nous sommes êtres humains soumis à la loi du progrès, progrès intellectuel, progrès moral, parce que nous avons la notion, enfin, la capacité à discerner le bien du mal et le libre arbitre et la responsabilité. Les animaux par contre ne peuvent pas euh, agir comme nous dans le cadre de la loi du progrès, parce qu'en fait ils progressent grâce à l'action de l'homme seulement. Si on laisse les animaux sauvages dans leur euh, environnement naturel, ils ne vont pas évoluer euh, intellectuellement. Par contre, les animaux qui ont été domestiqués euh, se comportent pour les chiens, par exemple, comme des enfants de 3 ans, parce qu'ils ont une éducation euh, et une stimulation qui leur est donné par leur maître. Ils peuvent être dressés également. Donc, dans la question 602, la réponse 602 du livre des esprits, les esprits instructeurs nous disent que les animaux progressent par la force des choses. C'est pourquoi il n'y a point d'expiation pour eux. Et j'aimerais insister un peu sur cet aspect expiation, parce que je me suis longtemps posé la question, même avec cette réponse, et je n'arrivais pas forcément à me dire « mais pourquoi tel animal est malheureux ?» euh, Je me souviens d'avoir été dans, une, dans un centre de personnes sans abri, et c'était des jeunes qui avaient des chiens. Et je me souviens d'un chien qui est venu à mes pieds, et qui m'a regardé avec des yeux mais tellement tristes, que j'ai été très émue et très touchée. Et là je me suis dit « mais… » Pourquoi ce chien se trouve là Est-ce que c'est une expiation En fait, non. Il ne peut pas y avoir d'expiation parce qu'ils n'ont pas leur libre arbitre, donc ils n'ont pas choisi les preuves, par exemple pour ce chien, d'être avec une personne sans-abri et de souffrir du froid, de la faim, etc. En fait, on peut se faire cette réflexion, les animaux malheureux n'ont pas choisi leur situation. C'est donc une situation créée par l'homme qui devra répondre de ces actes de cruauté, d'abandon ou de méchanceté ?» Donc, je pense que cette question est très intéressante à développer dans les groupes spirites en prenant des situations vécues ou observées. Euh, voilà. Donc, si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas à les poser. On va maintenant développer l'intelligence, puisqu'on va rentrer dans les capacités des animaux les émotions, les sentiments. Donc, je ne vais pas vous lire toute la définition, parce qu'elle est longue, mais en même temps, j'ai trouvé qu'elle était très importante, puisque c'est une définition qu'Alan Kardec a mis dans le vocabulaire spirit, dans ce livre, Instructions pratiques des manifestations spirites. J'espère que vous le voyez. C'est le premier livre qui a précédé le livre des médiums, et euh, Alain Kardec a commencé à créer un vocabulaire spirit qui n'a pas eu le temps de terminer. Et l'intelligence est définie d'une manière euh, vraiment très précise. Donc, c'est une faculté de comprendre, de concevoir, de raisonner. Il serait injuste de refuser aux animaux une sorte d'intelligence et de croire qu'ils ne font que suivre machinalement l'impulsion aveugle de l'instinct. Donc, les animaux, pour ceux qui sont les plus développés, comme nos animaux domestiques par exemple, euh, ils agissent de propos délibérés et selon les circonstances. On va voir une vidéo tout à l'heure qui va nous montrer comment euh, un âne, parmi plusieurs ânes, réfléchit et agit d'une manière très intelligente. intelligente. pardon. Mais cette intelligence est toujours limitée, on est toujours dans cette différence de degré d'évolution. L'intelligence de l'homme lui permet de s'élever au-dessus de sa condition d'humanité, puisqu'il est capable euh, d'aimer Dieu, il est capable de se représenter Dieu. Donc, Kardec nous l'explique très, très bien, et les esprits instructeurs aussi. C'est pour ça que je l'ai mis en gras. C'est quelque chose à, à bien retenir. C'est que la ligne de démarcation entre les animaux et les hommes est tracée par la connaissance qu'il est donnée à ce dernier d'avoir de l'être suprême. Donc vous trouverez cette définition dans l'ouvrage que je vous ai montré et euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi en termes de réflexion. L'intelligence observée, pour être un peu plus dans le concret, l'animal possède une intelligence. Ça c'est évident, on ne peut pas le nier. Cette intelligence est limitée parce que l'instinct domine encore. Certains animaux peuvent réaliser des actes combinés qui dénotent une volonté d'agir dans un sens déterminé et selon les circonstances. Et ça vous avez dû l'observer si vous avez des animaux ou si vous avez vu des vidéos... Euh, euh, à ce sujet. Donc la vidéo est terminée. Et vous avez pu voir, parmi euh, les quatre ânes, hein, je crois, parce que je n'ai pas la vidéo là sous les yeux, il y en a un qui a réfléchi quelques instants, qui a observé et qui finalement a retiré, comme l'aurait fait un être humain, euh, la barrière, comme il se devait, alors que les premiers ont sauté, et le dernier âne qui était derrière a suivi. Donc, on voit bien qu'il y a une intelligence, qu'il y a une capacité de réflexion, même si elle est limitée, et d'action. Donc, maintenant, on va passer à la communication, les émotions et le sentiment d'amour, et c'est basé sur l'ouvrage « de Gabriel Delanne, « L'évolution animique, chapitre 2 ». Et en fait, j'ai pris exactement les points que... qui sont développés par Gabriel Delanne. J'en ai laissé quelques-uns, mais j'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus intéressants. Donc, on va s'attacher à regarder ce qu'il en est du langage chez les animaux, la curiosité, l'amour propre, l'amour conjugal, l'amour maternel et l'amour du prochain. Et on va être très surpris. Donc, qu'est-ce que euh, le langage Le langage, c'est normalement pouvoir articuler, parler, s'exprimer et exprimer sa pensée. Donc, les animaux ne peuvent pas encore exprimer leur pensée comme l'être humain. Mais cependant, même s'ils ne parlent pas, ils ont un langage, on va prendre l'exemple du langage du chien domestique qui va se faire comprendre, donc il va communiquer, même sans la parole. Le chien a des aboiements d'impatience, de colère, de joie. On a tous entendu des chiens hurler de désespoir. Euh, le langage peut être un langage d'expression par signe ou par geste des animaux vivant en société, les chevaux, les éléphants. Euh, les fourmis, même les fourmis, les abeilles, les castors, les hirondelles. Donc, les animaux ont des moyens de communiquer euh, ensemble, et on le voit bien. Euh, on a tous observé des oiseaux qui, à l'approche de l'être humain, prévenaient les autres, et euh, les moineaux s'envolaient. Alors, on a vraiment quelque chose de très intéressant, c'est l'imitation de la parole euh, par les perroquets domestiqués. Alors là, on a une vidéo à voir ensemble qui va être un petit peu longue qui va faire 7 minutes 15, mais elle vaut la peine puisque euh, on va voir pourquoi le perroquet peut parler et on va voir ce perroquet dans son environnement euh, humain et comment euh, il parle. Alors, euh, il répète, mais le maître dit que quand il fait tomber quelque chose, eh bien… Euh, il exprime un juron, donc ça veut bien dire qu'il associe la parole, même tout petitement, au geste. Donc là, on voit comment l'homme permet à l'animal de progresser et comment le perroquet développe des liens d'amour. Et donc, le perroquet a décidé de changer de maître parce que son premier maître a été, on va dire, violent malgré tout avec lui. Donc, on voit bien qu'il y a une intelligence, une pensée, une capacité. Euh, à réagir quand l'être humain fait du mal à l'animal. Ok. Alors, Gabrielle Delanne a étudié aussi un autre aspect qui est la curiosité. Et la curiosité, on la trouve surtout chez les singes. Elle est très, très développée avec les singes, mais elle est développée aussi. On dit souvent que les poissons sont bêtes, etc. Mais c'est faux euh, ils sont très curieux, les lézards aussi. En fait, elle est un peu excessive, cette curiosité chez les singes qui exagère un peu, mais c'est irrésistible en fait, de les voir euh, désirer comprendre, pénétrer le sens d'une chose. Et on appelle ça la faculté d'examen attentif. Et c'est une faculté d'une intelligence euh, euh, qui est là et seuls les singes la possèdent, ce qui montre qu'ils ont une pensée un peu plus élaborée que les chats, par exemple, ou les chiens. Donc ici, c'est un miroir, et le singe est capable de reconnaître une tâche sur le miroir, et de se reconnaître, contrairement à beaucoup d'autres animaux. Donc la curiosité, vous avez pu l'observer aussi chez vos animaux de compagnie. L'amour propre. Là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans, on va dire, euh, euh, les sentiments un peu l'ego, euh, cet ego, cet orgueil que nous avons, nous, qui est très développé chez l'être humain. Eh bien, il est là, en petit germe, chez les animaux. Alors, euh, on note euh, la satisfaction du chien quand son maître l'approuve. Il est content, il est, il est heureux. L'orgueil de la victoire pour le cheval de course. Il y a eu des observations importantes qui ont été faites là-dessus. Le désespoir, l'expression de la colère et même de la vengeance en cas de défaite. Il y a eu des exemples de chevaux qui ont été mordre le cheval au jarret qui avait gagné parce que le perdant était très triste. Il y a une très grande sensibilité à l'éloge pour le cheval, l'éléphant et le chien qui sont le type d'animaux les plus évolués. Et il y a aussi un sentiment de honte des chiens lorsqu'ils ont commis une bêtise, par exemple, qui s'en vont tête basse parce qu'ils se rendent compte que le maître les a grondés parce qu'ils euh, ont fait une bêtise. Donc, il y a des sentiments, il y a des émotions chez les animaux. L'amour conjugal. Alors ça, c'est très intéressant, et Gabriel Delanne explique que les oiseaux sont des animaux qui développent la fidélité. Et c'est vrai, la chercheuse l'a dit tout à l'heure, ils vivent très longtemps ensemble et ils sont tellement unis dans cet amour conjugal qu'ils arrivent à avoir un même, un même cri ». Donc, ils sont l'exemple de la chasteté conjugale, de la fidélité, du partage des soins, de l'éducation et de la protection des oisillons. Donc, euh, on voit que les oiseaux ont des capacités euh, euh, particulières, donc euh, la fidélité, l'amour conjugal. L'amour maternel, donc… Euh, dans le livre des esprits, on trouve à la question 773 euh, des informations dans le point lien de famille. Euh, donc, euh, les tigres, les loups, les éléphants vivent en famille parmi d'autres animaux et ont de la tendresse pour leurs petits. Donc, ils donnent des preuves d'amour maternel. L'amour maternel, donc, perdure chez certaines espèces. Alors que chez les animaux domestiques, et la question 773, la réponse nous dit que voilà, l'amour maternel s'arrête pour les animaux domestiques euh, dès l'instant où euh, les petits n'ont plus besoin de, euh, des soins. Donc chez les chiens, euh, effectivement, chez les chats, les animaux domestiques, bon, on, on leur enlève leur enfant, euh, enfin leur enfant… Leurs petits, alors est-ce que c'est parce que ce sont des animaux domestiques et qu'on décide de leur enlever les petits Est-ce que si on leur laissait, les chiens et les chats s'en occuperaient ou pas euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, chez les animaux sauvages, il y a vraiment une culture, une famille, des liens qui durent sur le temps. et Il y a tout un, euh, euh, toute une communication, en tout cas, euh, entre eux. L'amour du prochain. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que les animaux se portent secours dans les cas de danger. Ils n'hésitent pas à, à venir sauver leurs congénères. Et parfois, ce ne sont pas des animaux de la même famille. Il y a les exemples des corbeaux jeunes qui nourrissent des corbeaux aveugles. Il y a l'exemple de Perroquet qui prend soin d'un oiseau d'une autre espèce, chétif et estropié, lui nettoyant le plumage et le protégeant des prédateurs. Euh, l'exemple aussi de chevaux jeunes qui broient l'avoine et la mettent à disposition d'un vieux cheval qui n'avait plus de dents. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la compassion, de l'ordre de l'amour du prochain. Et peut-être que vous voyez les vidéos qui passent sur Facebook, qui sont adorables, où on voit que l'être humain euh, euh, rapproche les animaux. On peut avoir des gens qui ont un chien, un chat, euh, qui ont euh, des petits canards ou des petits poussins. Et tout ce petit monde-là vit ensemble et développe des, des liens d'amitié, en tout cas d'amour. Maintenant, on va passer à l'état de l'âme animale après la mort. À la réponse à la question 600 du livre des esprits. Les esprits instructeurs nous disent. Ah, je sais pas, il y a une petite faute d'orthographe. Tant pis, je corrigerai plus tard. En fait, qu'après la désincarnation, l'âme de l'animal se trouve dans une sorte d'ératicité mais qui n'est pas l'ératicité euh, de l'esprit euh, désincarné humain. Euh, L'âme n'est plus unie au corps, mais elle n'est pas un esprit errant qui pense et agit par sa libre volonté, comme les esprits désincarnés humains. L'esprit de l'animal est classé après sa mort, donc il y a des esprits supérieurs qui sont… Euh, responsables des animaux et de pouvoir les accueillir à leur désincarnation et les classer, c'est-à-dire de, de les mettre en sommeil, de s'en occuper et de préparer le moment où ils iront se réincarner dans une autre espèce ou dans la même espèce en fonction de, de la nécessité d'évolution. Donc en fait… « L'âme animale n'a pas le loisir de se mettre en rapport avec d'autres créatures, mais elle conserve son individualité. » C'est-à-dire que notre petit chien, par exemple, euh, si on a un petit chien qui s'est désincarné, garde tous ses acquis, son individualité, mais n'est pas conscient de lui-même dans le monde spirituel et ne peut pas, il n'a pas de libre arbitre, il ne peut pas se mettre en rapport euh, avec d'autres créatures. Et j'insiste dessus parce qu'on verra tout à l'heure le danger de penser que ce sont des animaux qui communiquent avec nous lorsqu'on les questionne. Je sais que ça se fait dans, par certains, certains, certains groupes ou peut-être même il y, a des, il y a un développement de ce qu'on appelle la communication animale. Et il y a des personnes qui n'ont aucune formation ni aucune connaissance du spiritisme et qui dialogue, pensant que c'est avec des animaux, et qui sont persuadés qu'ils dialoguent avec des animaux. Donc, toujours dans le livre des esprits, réponse 598, « L'âme de l'animal conserve son individualité, mais elle n'a pas de la conscience de soi. La vie intelligente reste à l'état latent. » Il y a un engourdissement, en fait. Donc, les esprits supérieurs vont procéder à la réincarnation des animaux, dans les espèces qui correspondent au schéma de leur évolution. Mais on a très très peu de connaissances là-dessus, en tout cas en France, au Brésil je ne sais pas, mais il reste des zones de non-connaissance de ces processus. Donc, communication avec les animaux désincarnés. Comment on peut communiquer Alors, il y a les apparitions, des animaux qui apparaissent notamment dans les réunions de matérialisation qu'il y a eu. Il y a des animaux qui sont apparus. L'esprit de l'animal peut apparaître à son maître de manière fugace. Ernest Bozzano a beaucoup travaillé sur les animaux. cite plusieurs cas de matérialisation d'animaux, mais ces apparitions sont toujours provoquées et dirigées par les esprits supérieurs. L'animal par lui-même ne peut pas décider d'apparaître à son maître. Dans les rêves, dans les rêves, c'est une manière naturelle de pouvoir revoir les animaux qu'on a aimés et qui nous ont quittés. Ceci est toujours provoqué par les esprits supérieurs qui s'occupent des animaux désincarnés dans le monde spirituel. Donc, attention au danger de la communication avec les animaux, ce sont toujours des esprits inférieurs qui se communiquent et dans la, question, la réponse à la question 600 du livre des esprits qu'on a vu tout à l'heure, il est bien dit que l'âme L'âme de l'animal n'a pas le loisir de se communiquer. Elle ne peut pas le faire. On arrive à la conclusion. J'ai noté les questions aussi du livre des esprits euh, qui correspondent. Les animaux vont progresser, on l'a vu, dans leur incarnation grâce aux hommes. Ils vont progresser intellectuellement euh, moralement, ils vont progresser par le passage par des mondes supérieurs sur lesquels ils acquièrent et développent des capacités spécifiques, notamment dans la revue euh, euh, Spirit, euh, que Kardec, euh, à l'époque de Kardec, j'ai mis les références, il y a l'exemple des animaux sur la planète Jupiter, qui est une planète supérieure, où les animaux changent d'apparence, deviennent des auxiliaires de l'homme euh, et commencent euh, à évoluer davantage que sur la Terre. Donc, pareil, nous n'en connaissons pas les étapes de développement jusqu'à l'humanisation parce que, bien sûr, l'animal s'humanise. C'est l'ascension, euh, euh, l'évolution. Et, l'homme se divinise, puisque nous, les êtres humains, Dieu nous a donné cette, ce merveilleux cadeau de pouvoir un jour nous rapprocher de lui en devenant des purs esprits. L'amour inconditionnel que nous donnent les animaux ouvre plus grand notre cœur à l'amour. Les animaux sont tellement, nous aiment tellement et nous répondent toujours par l'amour, quand on leur donne de l'amour, et ça ouvre vraiment le cœur. Je l'ai vécu avec une petite chienne que j'avais adoptée, et euh, j'ai compris qu'en fait, l'amour est infini. Notre cœur peut s'ouvrir à l'infini, et que aimer un animal, ça nous aide à encore mieux aimer. Et c'est vrai qu'avec un animal qui nous aime, on n'a pas de souci pour aimer, mais quand on aime des gens qui nous font souffrir ou voilà, qui nous aiment pas, c'est difficile d'ouvrir son cœur. Alors que l'animal, il a vraiment cet amour inconditionnel qui fait qu'il ne trahit jamais en fait. Donc le phénomène de cohabitation d'animaux dont je vous parlais tout à l'heure, qui développe l'amitié entre les animaux, s'observe de plus en plus de nos jours. C'est facilité par les maîtres, donc il faut progresser encore les animaux domestiques. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, aller voir de temps en temps ces vidéos qui sont pleines de, de tendresse et euh, qui nous montrent des choses improbables qu'on n'aurait jamais imaginé euh, de mettre tous ces animaux ensemble et, et de voir à quel point ils sont capables de s'entraider et, et de montrer de l'amour. Donc, j'ai terminé euh, en ce qui concerne euh, la présentation. Je ne sais pas combien de temps il reste, Romain. On va dire qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si on veut tenir les trois quarts d'heure, on y est. Mais okay. tu peux prendre un petit peu de temps pour, pour conclure. C'est bon, je vais tenir le temps. Donc, dans la bibliographie, j'ai mis les ouvrages de référence. Donc, le livre des esprits, bien sûr, vous allez trouver... Euh, à partir de la question 592 à 606, euh, plein, plein, plein d'éléments euh, concernant les animaux. Voilà, le livre des esprits. J'espère que vous le voyez. La genèse. La genèse est extrêmement intéressante. On ne la lit pas souvent parce qu'elle est un peu compliquée, mais ça vaut le coup. Si vous voulez euh, voir un peu le développement, euh, euh, l'évolution, euh, de l'homme, le, le développement. Vous allez trouver plein de choses intéressantes, comment s'est faite la création, etc. Euh, le livre des médiums, alors je n'ai pas parlé de la médiumnité des animaux parce que je n'avais pas le temps, mais euh, c'est intéressant, si vous vous intéressez à la médiumnité des animaux, d'aller voir euh, dans le livre des médiums de lire aussi les ouvrages d'Ernest Bozzano euh, sur les animaux, sachant que les animaux voient les esprits mais ne peuvent pas être médiums pour les raisons que je vous ai expliquées, ils ne peuvent pas être des intermédiaires pensants. Il y a aussi beaucoup d'articles sur la revue Spirit, le journal d'études psychologiques, euh, notamment la description de Jupiter dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, pas mal d'éléments sur les animaux, vous pourrez en savoir plus sur les animaux médiums, entre guillemets, et puis aussi une histoire de suicide des animaux. La question, c'est de se dire, est-ce qu'un animal est capable de penser et de s'autodétruire, ou est-ce que le suicide a été entraîné par la peine C'était la mort de son maître qu'un chien n'a pas pu accepter, donc il s'est laissé mourir en ne mangeant plus. Mais est-ce qu'il a vraiment eu cette idée de suicide C'est pas sûr. Dans le ciel et l'enfer aussi, euh, il y a des, des éléments. Et puis, euh, je vous montre le livre des esprits expliqué, tome 1, qui a été édité par la Cita et qui explique le livre des esprits. Et vous allez trouver euh, dans le chapitre euh, 19 les explications, euh, les détails, les développements sur… Euh, euh, les enseignements du Livre des Esprits d'Alan Kardec. Donc voilà, pour aller plus loin, la Genèse, ah zut, qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Et puis, Bolzano, il y a le journal d'études spirites Gabriel Delanne qui traite justement des animaux et le titre, le sous-titre que j'ai mis à la conférence c'est le titre de ce journal d'études spirites. Je vous ai mis euh, la, le lien de l'Institut Amélie Boudet où ce journal d'études spirites Gabriel Delanne est téléchargeable gratuitement. Et puis, merci pour votre attention. Donc C'est une toute petite marmotte qui vous offre des fleurs. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci, Fatima. Merci pour cette, pour cette conférence euh, qui était euh, riche en enseignements sur les animaux, sur leurs facultés, leur parcours spirituel évolutif. Euh, pour ma part, j'ai trouvé bien intéressant de comprendre euh, bah, que nous avons une responsabilité importante dans leur évolution. Et euh, on a pas mal de questions ici euh, sur ce sujet. Euh, donc, je vais te les poser. Il y en a une première de la part d'Étienne Martin, qui nous dit « Si je comprends bien la doctrine, mon chien ne sera jamais un esprit humain à part entière, tout au plus une partie. Il » Il deviendra un humain, puisque le, les animaux s'humanisent, l'homme se divinise, donc ce sont des esprits en voie d'évolution, et tout ce que va pouvoir faire l'homme euh, auprès de ces animaux domestiques, tout l'amour que euh, le maître donnera, va aider, euh, lorsque les animaux, l'âme de l'animal va arriver dans le monde spirituel, ils auront engrangé énormément d'amour et ça facilitera leur évolution. Parce qu'un jour, ils deviendront des hommes, bien sûr, en passant par différents stades. Donc, on a dit euh, les mondes supérieurs, mais ensuite... Euh, d'autres euh, euh, planètes euh, et dans le journal d'études spirites Gabriel Delanne vous verrez il y a des communications qui ont été données qui expliquent pas totalement mais qui disent que les animaux vont passer à un moment donné à un stade humanoïde et que petit à petit petit à petit ils vont s'élever euh, quand on prend les singes par exemple euh, qui ont euh, les chimpanzés qui ont pratiquement les mêmes gènes que, que nous, à très peu de différence près, ils sont capables d'avoir un regard horizontal. Ils ne sont pas encore totalement debout, mais euh, voilà, ils s'approchent, euh, ils s'approchent de l'humanité. Donc il y a toute une, une évolution, mais qui est très très longue. Mais donnez beaucoup d'amour à votre chien et vous allez euh, l'aider énormément à évoluer. Un jour, il s'humanisera, bien sûr. Il n'est pas que moitié du tout. Merci Fatima. Euh, il y a une deuxième question, euh, toujours Détienne Martin, qui nous demande peut-on imaginer, dans dix mille ans, devenir le guide de son animal de compagnie qui se serait humanisé Pourquoi pas L'amour peut faire beaucoup. Et d'ici là, vous aurez le temps d'évoluer, de, de devenir un esprit supérieur. Pourquoi pas Puisque les liens d'amour ne se perdent jamais, en fait. C'est une très jolie question. Une question également de Muriel Géné. Del Delmonte, Delmonte pratique la communication animale. Communique-t-elle avec les animaux réellement ou bien avec les guides de ces animaux Alors, les guides de ces animaux ne peuvent pas perdre leur temps euh, à répondre dans la mesure où ce sont des esprits supérieurs. Donc, euh, non. Ça ne peut pas, euh, cette communication animale dont je parlais tout à l'heure, il faut faire très attention parce que ce sont des esprits inférieurs euh, qui répondent, hein, qui se, comment dire, qui s'engouffrent parce que c'est une occasion pour eux euh, de ressentir euh, euh, les sensations qu'ils avaient sur terre. Ce sont des esprits qui n'acceptent pas toujours leur désincarnation ou alors ce sont des esprits euh, qui sont ignorants, qui sont perdus. Euh, je pense que la meilleure chose pour communiquer avec les animaux ce qu'on a perdu et qu'on aimerait euh, ne serait-ce que voir une fois parce qu'il faut les laisser aussi là-haut euh, on s'occupe d'eux, ils vont se réincarner donc il ne faut pas non plus sans cesse euh, les appeler puisque même si c'est pas autant que l'esprit humain les, les pensées d'amour arrivent là-haut mais ce sont des pensées de tristesse donc, il faut aussi laisser les animaux, euh, entre guillemets, je dirais, tranquilles, mais pas méchamment. Voilà. La meilleure chose qui soit, c'est vraiment de prier, de prier Dieu et de demander à Dieu de permettre que dans un rêve, là, c'est ce, votre guide spirituel qui fera venir l'animal, ou un esprit évolué parce que euh, votre prière, votre chagrin est sincère. Et votre pensée d'amour va faire que… » Mais j'aimais beaucoup de prudence euh, euh, sur cette communication animale. Il y a des risques d'obsession. J'avais une personne que je connaissais qui m'a posé des questions là-dessus et qui était persuadée qu'elle communiquait vraiment avec les animaux. Mais euh, elle avait le masque de l'obsession, elle était en dépression, etc. Donc, il faut faire très attention. Je pense qu'il faut avoir cette humilité de faire confiance à Dieu et de demander cette, ce bonheur de voir son animal. Mais une fois, ça suffit. Il ne faut pas vouloir le voir sans cesse, parce que là, on est dans une espèce d'attachement. et on, voilà, on souffre et puis l'animal, on lui envoie des pensées de tristesse, même s'il ne les perçoit pas complètement. Ça crée un environnement fluidique autour de lui qui n'est pas bon et qui peut gêner le travail fluidique que font les esprits auprès des animaux. Merci Fatima pour cette réponse développée. Euh, Muriel nous donne également un témoignage. Elle nous dit « J'ai deux chattes qui, je pense, suivent l'invisible. Un chaton saute et suit régulièrement quelque chose dans le salon. Au début, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait cela. J'ai longtemps cherché des insectes en vain. » Elle voit toutes les deux ce que je ne vois pas. Parfois, la grande buffe, en regardant dessus ou à côté de moi, elle vient se lever contre moi et ne me lâche plus. J'en conclus qu'elle veut me protéger. Elle le fait rarement, mais ça arrive. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai dit tout à l'heure que les animaux voyaient les esprits. Ils ne sont pas médiums, ils ne peuvent pas être intermédiaires, mais en tout cas, ils voient. Ils voient les esprits, donc effectivement, c'est très fréquent que des animaux se comportent comme ça parce qu'ils voient des esprits. Donc, je ne pense pas que c'est pour vous protéger. Je pense qu'ils ont peur et surtout, ils comprennent pas. Donc, la meilleure chose à faire, c'est vraiment euh, de les caresser. C'est Si vous êtes croyante, élever une pensée vers Dieu pour que euh, ces esprits s'éloignent. Alors, parfois, on peut avoir euh, nos esprits familiers qui peuvent venir euh, pour nous consoler. Euh, ils peuvent venir comme ça, mais ils viennent toujours... Euh, euh, ils ne sont pas là tous les jours, mais ils viennent dans des situations particulières. Donc, euh, un esprit familier, s'il est là, euh, ça peut faire peur à un animal parce qu'ils ne peuvent pas se représenter que c'est un esprit. Ils voient une forme et ils ont peur, comme les gens qui ont peur des fantômes. Donc, ne vous inquiétez pas, mais euh, vous pouvez euh, prier pour ça. Mais l'animal n'a pas euh, le pouvoir de vous protéger d'un point de vue spirituel. Il a le pouvoir de vous protéger physiquement si vous êtes attaqué par quelqu'un, mais pas spirituellement, c'est votre guide spirituel qui vous protégera. Merci Fatima. Nous avons des questions sur Facebook, mais également sur les chaînes YouTube. Et nous avons Dominique qui nous demande, existerait-il une forme de vengeance animale sur un homme ayant fait du mal à l'animal Mais Une fois l'animal désincarné ah, ça n'est pas précisé. de ah, son vivant. Parce qu'en fait, tout à l'heure, euh, j'ai dit que l'animal pouvait euh, avoir des réactions quand on lui faisait du mal. Euh, il va mordre, il va, il va réagir parce qu'il est capable de comprendre qu'on lui fait du mal et qu'on ne lui fait pas du bien. Après, dans le monde spirituel, étant donné que l'âme animale, son intelligence est endormie en fait, hein, et qu'elle-même est endormie, elle ne peut pas concevoir des pensées pour venir se venger de son maître. Hmm. Effectivement. On a Muriel qui précise que Leila Del Monte communique avec des animaux vivants et ça rebondit sur une question euh, d'Étienne qui nous dit « mais avec les animaux vivants, sous forme de télépathie ». Qu'en est-il de la possibilité d'avoir de la télépathie avec les animaux Là aussi, il faut faire attention parce que les animaux pensent, mais n'ont pas cette capacité à comprendre les pensées qu'on leur envoie. Et en même temps, à quoi ça sert de communiquer par télépathie avec des animaux vivants Est-ce que ce sont des expériences qui sont faites on peut communiquer avec l'animal euh, bah, physiquement, on peut lui envoyer des pensées d'amour, mais de là à travailler la télépathie avec l'animal, c'est très compliqué puisque l'être humain et l'animal au niveau du père-esprit n'ont pas la même fréquence vibratoire. Et euh, l'animal, en tout cas, avec les connaissances qu'on a actuellement, peut-être pas encore suffisamment, mais avec toute la base qu'on a dans le livre des esprits, euh, ça n'est pas, enfin, du moins, ça n'est pas possible que l'animal vous réponde télépathiquement. Il peut vous répondre en venant, en demandant un câlin, etc. Mais est-ce que ces expériences euh, sont importantes La question, c'est à quoi elles servent euh, Voilà, c'est simplement euh, ces questions-là que je me pose. Il y a des expériences de télépathie qui sont faites en laboratoire par les parapsychologues, mais... Euh, ça n'apporte pratiquement rien en fait. Bien, merci Fatima, merci pour, euh, pour toutes ces réponses. Euh, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Avant de, de conclure, je vais simplement présenter l'ouvrage dont on a parlé au début de la conférence, euh, Alain Kardec et le spiritisme. Je vous le montre. Ici, donc comme indiqué au début, il est disponible sur la boutique Arso dont Je vous ai euh, communiqué le lien tout à l'heure. Et, euh, et Nous arrivons donc à la fin de cette conférence. Donc, euh, Avant de laisser le mot de la fin à Fatima, je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire de cette conférence si vous le souhaitez, et Fatima se fera un plaisir d'y répondre. Merci Fatima pour la conférence de ce soir. Merci à la FSF et au NMSF. et je t'en prie Fatima. Merci à toi Romain, merci à toutes les personnes qui ont donné du temps pour regarder cette conférence et vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai. Vous pouvez aussi poser des questions en passant par le site de l'Institut et je vous encourage vraiment à aller voir le site. Vous y trouverez aussi le JES, le journal d'études spirites sur les animaux et les hommes, une différence de degré d'évolution. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre sur les animaux et qu'il euh, y aurait certainement encore beaucoup beaucoup à dire euh, en utilisant les articles de la revue Spirit, en allant plus loin dans la genèse. Il y a beaucoup de travail à faire, on n'a pas grand-chose, en tout cas nous, euh, les spirites en termes de travaux euh, sur les animaux. Tout à fait. Et merci pour les éclaircissements que, que tu as pu donner ce soir sur ce sujet euh, qui, effectivement, est peu abordé et qui, qui a besoin d'être encore euh, développé. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée à tout le monde. Et, euh, et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.